Donc euh, cette dame là m'explique ce problème, elle est mariée, c'est une musulmane, c'est une de nos soeurs qui est mariée et tout, elle ne sait pas quoi faire dans ce genre de situation, je vais répéter, reprendre, si vous pouvez répondre dans les commentaires et même si, si vous voulez appeler, je ne sais pas si on aura le temps d'appeler, euh, et tout et tout. ça je ne sais pas, je ne peux pas garantir ça, mais je vais quand même faire la vidéo, donc euh, elle est mariée et tout, elle dit qu'elle veut savoir si c'est normal ce que son mari a fait. Voilà, on ne va pas dire leur nom et tout. Même si je dis leur nom, je ne sais pas si vous les connaissez, je ne crois pas. Donc son mari a voyagé, ils sont tous des Guinéens. Son mari est parti en Guinée sans la prévenir, sans l'informer. Ils vivent tous à l'étranger, en Occident. Donc euh, à un moment donné, son mari lui a dit qu'il voulait aller au pays. Donc, elle lui a dit d'attendre qu'ils vont aller ensemble. Ça, c'est une chose qui est tout à fait normale. Mais finalement, le mari part sans elle. Oh, je ne vais pas cacher le plus important. Attendez. Voilà. Mon courant là-bas. C'est très important de ne pas... De le montrer. Donc, son mari s'en va sans lui dire. Elle dit qu'un jour... Elle appelait plusieurs fois dans la journée, plusieurs fois, plusieurs fois, il répondait pas. Ça passait sur messagerie de temps en temps, il répond de temps en temps, ça repasse sur messagerie de temps en temps, il répond et tout. Le lendemain, le, le tard dans la nuit, il lui envoie une photo. Il lui envoie une photo, il était déjà arrivé en Guinée. Donc je ne vous dis pas, dans la nuit, quand une femme voit ce genre de choses, euh, ce que ça peut être pour elle moralement et mentalement et psychologiquement. Donc, euh, sa réaction, heureusement, bonsoir, bonsoir Alpha. Heureusement, elle dit qu'elle n'a rien dit. Elle était tellement dépassée, elle était tellement scandalisée qu'elle n'a rien dit. Elle a gardé son sang froid. Bonsoir Kouma. Elle a gardé son sang froid. Elle garde son sang froid comme d'habitude. Une femme quand tu vois ce genre de choses, il faut se dire la vérité. Euh, tu dis que non, c'est pas possible. <rire> voilà, il est là, il est là-bas. <rire> Vous voyez. Donc elle se dit que ce genre de choses, ce n'est pas possible. C'est un rêve, c'est pas possible. Non, elle est en train d'halluciner. Elle garde son sang-froid, elle ne dit rien. Donc pendant deux, trois jours, ils n'ont ils pas parlé de ça. Ils appelaient, ils parlaient tranquillement et tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux pendant ce séjour. Finalement, elle lui a dit, elle dit, ah, toi tu vas en Guinée. Moi, je suis ton épouse. Tu ne m'informes pas. Tu fais comme d'habitude, tu sors, tu vas te retrouver en Guinée là-bas. Il dit que non, que lui, depuis longtemps, il parlait de ça. La dame... Euh, euh, elle ne voulait pas qu'il parte. La dame dit, non, moi, je ne sais pas que je ne voulais pas que tu partes. Je voulais qu'on parte ensemble. Mais si ce n'est pas possible qu'on parte ensemble, grâce informe-moi que, ah, moi, je vais partir de toute façon, je dis. et dit, mais tu te lèves comme ça, et tu t'en vas. Elle dit, ça, ce sont des choses qui peuvent provoquer un divorce au monsieur. Le monsieur dit que non, euh, la dame est jalouse et tout, elle croit que le monsieur, que lui, il est parti pour épouser une femme là-bas. La dame dit que non, non, non. Supposons que moi, c'est-à-dire elle, je me lève, comme ce que tu as fait là, je fais ça, je pars en Guinée. Tu vas aimer ça. Tu vas apprécier, tu as déjà vu ce genre de comportement quelque part, un être humain normal faire ça, ça même à sa copine. Donc ça a été un, à un moment donné, de grosses disputes et tout. Donc la fille, elle a appelé, la dame, elle a appelé son papa. Elle a expliqué, comme je vous explique là, elle a, appelé à, elle, elle a expliqué à son papa. Son papa a dit que, que c'est pratiquement impossible. Que moi, s'il est là, il ne m'a pas appelé. Mais pas, il n'est pas là. La dame dit, il est là pas. Il va finir par t'appeler. Finalement, bricolage, bricolage, bricolage. Il a fini par appeler le papa de la dame, c'est-à-dire son beau. Son beau dit, ah, qu'il veut comprendre. Donc, il va le convoquer, il va venir, ils vont parler de ça. Ça, c'est la logique et la normalité. Bonsoir, Yusuf Comment tu vas, mon frère? Soumaouro Kanté, comment ça va J'espère que tu vas bien. C'est le même Soumaouro Kanté ou bien c'est un autre Il faut me dire, hein, Parce que ça fait longtemps, je te vois pas. Vous allez m'aider à comprendre l'affaire, là, pardon, ma Donc, le papa appelle l'homme, l'homme appelle le papa, le papa lui dit qu'il ah, veut voir euh, l'homme. Finalement, il est venu en coup de vent, apparemment, il a appelé la dame, que si la dame veut l'amener dans sa famille, pour l'humilier là-bas ou quoi, ou quoi. Vous voyez le genre de personne, il retourne ça en sa faveur. J'ai dit, ah, j'ai dit à la dame, j'ai dit, honnêtement, je ne sais pas quoi dire. Déjà, est-ce que cette histoire, elle est vraie? Ça, c'est un premier point. Un deuxième point. Quoi faire Je ne sais pas. Elle dit que justement, eh, ça fait longtemps, elle essaie de me joindre la fois dernière, elle a regardé l'autre vidéo. Elle voit bon, que je parle de ça, si je peux en parler, même dans les commentaires, si les gens peuvent donner leur point de vue, si, vous, si les gens peuvent appeler, peu importe. Elle, elle veut trouver une solution. Parce que, parce que si elle me pose la question, elle me dit honnêtement, ma soeur, réponds moi Un homme. Ah, comment tu vas Bienvenue. Honnêtement, ma soeur elle me pose la question. Un homme qui aime son épouse, sa femme qu'il a épousée, est-ce qu'il peut faire ça Je lui ai dit, je dis ah, moi c'est la première fois que j'entends ce genre d'histoire. Mais avec ce que tu dis si c'est vrai je ne sais pas s'ils si t'aime ou s'ils ne t'aime pas. Chacun a sa façon d'aimer. Il y a des gens qui tuent par amour, il paraît. Il y a des gens qui frappent les gens qu'ils aiment. Il y a des gens qui humilient les gens qu'ils aiment. Je ne sais pas, je ne le connais pas. C'est toi qui sais. C'est vous qui vous connaissez. Je dis, mais ce que je peux dire, il n'a pas peur, peur de te perdre. Je peux dire ça, il n'a pas peur de te perdre. Il te tient quelque part. Il pense qu'il ne peut pas te perdre. Ou bien, soit il est sûr de quelque chose, soit il est sûr que tu, tu, sais, tu es quelqu'un qui accepte tout. J'ai dit, même quelqu'un qui accepte, et je ne sais pas quoi, moi, je n'ai jamais entendu ça de beau. Mais tous les jours de la vie, on va apprendre. J'ai dit, tous les jours que, que tu te réveilles, d'ici le soir, tu vas entendre ou voir quelque chose que tu n'as jamais vu. On ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout savoir. On... C'est-à-dire, il y a, y a beaucoup de gens de problèmes. et dis donc, moi si tu me demandes, c'est ce que je vais dire, que il n'a pas peur de te perdre. Il s'en fout. Peut-être il t'aime, mais ce qu'il a fait là, selon ma petite connaissance, ça ça provoque un divorce. Te déplacer, aller au pays. T'as caché ça à ta femme. Merci beaucoup Abdullah et Merci, Machallah. Merci, merci, merci beaucoup. Merci à toi, à la Bakala, ta sister. Merci, ma qui toi aussi. Tu es très belle, même si je ne te vois pas, <rire> ton visage, parce qu'on ne voit pas les visages très bien. Machallah, ma soeur. Merci beaucoup. Vous voyez donc, euh, si vous pouvez dire quelque chose dans les commentaires ou appeler, moi je ne dis pas, je ne dirai pas, Non, je vais lire les commentaires, elle va regarder et puis euh, pour voir quoi faire, elle a dit que qu'arrivée là-bas, elle a dit à l'homme, même sa mère, il n'est pas parti saluer, que lui il est très très occupé, il a beaucoup de choses à faire, il est parti rapidement, rapidement, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi là. Ça fait un moment, ça c'est une vieille histoire. Maintenant, qu'est-ce qui a provoqué l'histoire là Jusqu'à ce qu'elle m'en parle. Elle dit que euh, ça devient trop. Elle ne sait pas quoi faire. Je dis, mais si tu vois quelqu'un se comporter comme ça, peut-être il y a quelque chose là où elle, il te tient. Elle dit effectivement que quand l'homme là a voulu d'elle, ils ne sont pas du même milieu social. C'est pourquoi la ville de l'autre jour l'a interpellée. Que l'homme a dit que eh, « est-ce que toi-même tu vas vouloir de moi Est-ce que ta famille va m'accepter ?»« Moi, je suis d'une petite famille des... »« Est-ce qu'ils vont m'accepter ?» Qu'elle a dit que oui. L'essentiel est que eux deux, ils s'entendent. C'est ça le plus important. La famille n'a pas ce genre de problème. Donc, à un moment donné, il y a eu des soucis de famille. Ça n'avait rien de, de, de fait de milieu social. Eux avaient déjà leurs problèmes. Mais le problème, « Bonsoir, euh, euh, mon frère, Mohamed, comment tu vas J'espère que tu vas bien. » C'était quoi même que je disais Que c'est sorti dans un autre problème. Euh, finalement, le papa a célébré le mariage. Hein? Le mariage s'est célébré religieusement, normalement. Mais il y avait eu des tensions dans la famille. Donc, la fille a affronté la famille. Elle a vraiment, bon... Ils se sont battus dans tous les sens. Elle sait beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Salut, comment tu vas? <rire> Merci beaucoup, <Omar>. Salou. <rire> oui, que c'est Doumbouya, c'est Bangura, c'est Kuruma et quoi là? Euh, Bakayoko, je crois aussi pour bon, ça. Je ne suis pas très sûre. Enfin, bref. Donc, l'histoire est sortie. L'histoire est sortie d'une autre histoire. Donc, euh, au début, vous savez comment sont Les hommes. Comment sont les êtres humains Ce n'est pas les hommes, c'est l'être humain qui est comme ça. L'être humain est en fonction de son problème. Donc, à un moment donné, elle est restée sans défense. Elle était seulement avec l'homme. La famille n'était pas avec elle. Donc, elle se, elle se dit aujourd'hui que si sa famille avait joué le rôle de la famille, et que l'homme avait vu ça, peut-être qu'il n'allait pas se permettre de faire certaines choses. J'ai dit oui. J'ai dit, « Tu peux penser ça aujourd'hui. » Mais elle dit qu'elle pensait qu'au début, au contraire, l'homme allait la grandir, vraiment. La mettre au haut. Que, mais quelquefois, il tient des propos, il, il pose des actes. Ça l'interpelle. J'ai dit, « Oui, ça interpelle. » Donc, c'est comme si que la fille est déjà dans une position de non-retour pour le monsieur, en fait. C'est-à-dire, ça ne va pas avec sa famille. Euh, elle a perdu du temps dans le mariage. Elle a passé beaucoup d'années dans le mariage. Donc, euh, où elle va aller Selon l'homme, selon sa façon de faire, elle va aller où Quand elle va laisser le monsieur, elle aura honte de la famille. Vous voyez, il y a un petit côté méchant quand même. quoi Il y a un petit côté un peu... Euh, et, et, merci beaucoup, ma, oh, merci ma chérie. Il y a un petit côté un peu méchant, un peu vicieux. C'est un peu... Un peu pousser la personne à vous c'est une torture un peu psychologique je trouve voilà donc il faut être vraiment forte et ce qui a déclenché le problème elle dit que l'homme a a déjà divorcé plusieurs fois il a reçu un de ses enfants et ça fait très très longtemps il n'est pas en contact avec la maman voilà c'est la dernière histoire qui a tout déclenché donc maintenant au début, de leur mariage, c'était un peu... C'était pas ça financièrement. C'était très très dur pour eux. Maintenant, ça commence à aller pour le monsieur. Vous savez, qui n'aime pas les produits finis? <rire> tout le monde aime les produits finis. Car Ah, il est d'une petite famille et il est petit lui-même. Ah, l'homme n'a ni respect ni amour pour elle, c'est tout. Merci, ma chérie. Après, je vais réunir les, les, les, les commentaires, mais je, je vais continuer pour ne pas me... <rire> S'il vous plaît, ma Merci beaucoup. Euh, quel est le côté que je disais? Voilà. Il a dit à la dame que son enfant doit venir voir. La dame est en déplacement. La dame dit que, ah, que brusquement, les gens-là s'intéressent à toi. Que les gens-là s'intéressent à toi brusquement. Combien d'années? Ils n'ont jamais voulu que l'enfant là vienne te voir. Aujourd'hui, c'est propre. Ils t'ont vu, belle voiture, tu commences à briller, quoi ça cravate, tout et tout. Maintenant, ils veulent que leur enfant vienne saluer leur papa. Je dis, il, faut pas, eh, il dit qu'il eh, ne faut pas prendre ce genre de décision de cette manière. Il faut un peu eh, patienter d'abord voir que parce que si tu n'avais rien comme avant plus de dix ans ils n'ont jamais accepté que l'enfant la vienne te voir et de surcroît son épouse là n'a pas d'enfant hein? la dame en question dit qu'elle n'a pas d'enfant qu'est ce que le monsieur fait il fait venir l'enfant là bas elle n'a rien dit pendant qu'elle n'était pas là après, ils ont ça aussi, c'est sorti d'une autre discussion en fait. Elle lui a fait la remarque, elle dit, ah, je te dis souvent, quand je te dis souvent de ne pas faire telle ou telle chose, tu le fais parce que tu ne me respectes pas. Même si tu ne m'aimes pas, mais il faut me respecter. Et dès que la dame là n'a pas honte, que la dame est jalouse, Adam dit que non, je ne suis pas jalouse. Ce que tu me fais là, aucune femme ne peut accepter ça. Aucune femme ne peut accepter ce que tu me fais là. Mais j'accepte, parce que je te respecte. Mais toi, tu ne me respectes pas. L'enfant là, pourquoi pendant les 10 ans et quelques là, il n'est jamais venu te voir. Sa famille n'a jamais accepté qu'il vienne te voir. Et il a dit à la dame, parce que la, de, la maman de l'enfant là est mariée maintenant. Mais jusqu'à présent, la famille de l'enfant dit que c'est l'homme là le mari. C'est lui qui est le bon mari pour leur soeur et leur fille. Vous comprenez? Tandis qu'elle s'est mariée à quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Maintenant, son fils là, que, que lui il a reçu, lui et sa maman respectent leur homme. Parce que son fils, la, la maman de l'enfant a dit que son enfant ne va pas chez son propre père si son mari ne donne pas son autorisation. Vous comprenez? Un de deux. Quand il allait ramener l'enfant, l'enfant a dit d'appeler le mari de sa maman pour dire qu'ils arrivent. Il a expliqué tout ça à la dame. La dame lui a rappelé ça dans la discussion. La dame a dit, tu as vu, c'est ça un couple. Ça c'est un couple. Ça, la dame là, elle aime son mari. Ton ancienne femme là, aime son mari actuel. Son fils l'aime et il respecte l'homme. Ça, c'est pas le respect. Que mais toi, tu as reçu l'enfant juste en me disant. Elle a dit de, il veut peut-être remarier la mère de cet enfant. C'est possible. Elle dit que c'est même pas ça. Le manque de respect, c'est le manque de respect en fait. Elle dit que tout ce, tout ce que le monsieur lui dit de ne pas faire, elle, elle ne le fait pas. Tout ce que le monsieur lui dit de faire, elle fait. Mais toute décision que l'homme la prend, quand elle est dit, attendons un peu, même s'il va regretter devant, il va faire. Vous comprenez Sinon, une famille ne peut pas appeler la sœur de la tante de l'enfant. C'est la tante de l'enfant qui, qui, qui, qui l'a qui qui vu d'abord. Il est, il est parti les saluer. Il a rencontré son enfant. Deux semaines après, ils disent que l'enfant n'a qu'à aller saluer son papa. Parce qu'ils ont vu le monsieur il brille. Il commence à briller. Vous avez vu nos frères, comment ils sont? Comment vous pouvez avoir le bonheur avec ça? Comment vos sœurs peuvent avoir le bonheur avec ça? Comment vos filles peuvent avoir le bonheur avec ça? La, fille, la dame a enlevé les saletés. La dame a mis le terrain propre. Maintenant, eux vont venir manger. Donc, comme ils ont eu cette, cette deuxième discussion, la femme a sorti les anciens trucs. La femme lui a dit, « Toi, tu es parti à Guidé. Je suis ta femme. Tu ne m'as pas dit. Mais regarde ton propre enfant pour le laisser venir chez toi. Regarde l'acrobatie qu'ils ont fait. Que lui, il ne voulait pas rater cette occasion. La dame dit, « Mais ce n'est pas une question de vie ou de mort. » Ça peut se faire une autre fois. Qu'est-ce qui fait que brusquement comme ça La tante de l'enfant là veut le contact brusquement. Toi ça ne te fait pas réfléchir Tout en sachant que elle elle n'a pas d'enfant. Elle dit donc tu remue le couteau dans ma plaie. J'ai dit à la dame, j'ai dit c'est c'est un peu délicat comme situation. J'ai dit mais il faut faire beaucoup de prières et beaucoup d'invocations. Je dis ça parce que Kourouma est là. La foi il a posé un problème ici. Comme il est là, je vais dire. Je ne vais pas dire son prénom. Je vais dire, il y a beaucoup de Kourouma. On ne peut pas savoir que c'est lui. Que les femmes qui sont là avec papier ou sans papier, son histoire là, ils ne veulent pas se marier aux gens qui n'ont pas de papier. Ce n'est pas une affaire, de, une affaire de papier entre eux. Hein? Ce n'est pas une affaire de papier. Et ils ont les papiers. Mais la dame veut comprendre pourquoi le monsieur ne la respecte pas. C'est ça son problème. Pourquoi l'homme-là ne la respecte pas Pourquoi lui faire ce genre de choses Elle dit, moi, tout ce qu'il me dit, même quand je dois faire, s'il dit d'attendre, j'attends. Je laisse. Que c'est par respect. Et c'est ça le mariage. Que mais tout ce que moi j'ai dit, lui il va faire. Il dit, mais ma soeur, il pouvait attendre un peu, non? On ne peut pas t'appeler comme ça. Viens chercher quelqu'un que tu n'as pas reçu depuis, depuis 10 ou 15 ans. Tu viens le prendre. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de logique. C'est-à-dire, les gens là-même ne le respectent pas. Ils ne respectent pas sa femme. Les gens là aussi ne le respectent pas. Oui. Si les gens là le respectaient, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Si on t'a appelé de venir chercher l'enfant là, tu dis attendez, je vais demander à ma femme. Puisque eux ont dit d'attendre, de demander au mari de la dame. Mais lui ne respecte pas sa femme. Non seulement, comme vous avez dit dans le documentaire, il ne l'aime pas, il ne le respecte pas, il ne tient pas à elle. Parce qu'un être humain ne fait pas ça. Mais eux lui ont montré que eux respectent leur situation dans laquelle eux sont. Ça pouvait attendre. Respect, j'ai mon programme, j'ai ma vie, j'ai ma femme, j'ai une vie de famille. Comme tu me montres que tu as un mari, c'est mon enfant, mais moi aussi, j'ai ma vie. Moi aussi, je dois demander à ma femme. On va attendre, peut-être dans un mois ou deux, je vais me programmer pour bien me recevoir. Mais non, non, non, eh, viens, tant, tant, tant, tant, tant, tu cours, tu vas là-bas, tu vas là en Guinée, tu cours, tu vas là-bas, arriver là-bas, arriver là-bas. Tu envoies la photo. Parce que tu ne respectes pas la femme. Parce que tu n'aimes pas cette femme-là. ok, Ça vient de comment ils se sont rencontrés et l'effort qu'elle a fourni pour qu'ils font du foyer. Effectivement. Je vois que la femme a fourni plus d'efforts que le monsieur. Oui. Même quand il y a une discussion... Il l'amène en sa faveur. Oui. Quand il y a une discussion, c'est lui. C'est-à-dire, la femme est sans... La fille, la dame est sans défense, en fait. Parce que ça, c'est le rôle des frères. Du père, des frères, de la maman. Tout et tout. De dire, on ne se comporte pas comme ça, avec avec une femme. Non. Et quand on parle de divorce, il dit que lui, il ne va jamais divorcer. La dame n'a qu'à amener les colas. Tu as vu le cercle vicieux dans lequel la dame se trouve? Comment sortir de ça? Quoi faire? Comment faire? Donc, moi, je l'ai dit. Tous les commentaires que vous êtes en train d'écrire, là, je lis. Elle va tirer conclusion. Elle n'a qu'à patienter. Elle n'a qu'à laisser à Allah. Elle n'a qu'à laisser à Dieu. Faire ses prières. Elle a fourni des efforts. Pour rester dans ce foyer-là. Pour fonder ce foyer-là. Aujourd'hui, comme c'est bon, ils sont en train de venir. Mais ce que certains hommes oublient, Allah fait certaines choses pour certaines personnes, par rapport à certaines personnes aussi. Il est capable de tout. Il peut tout faire. Quand la dame lui a fait la remarque, il y a la dame que si... Tu dis à Marie-Susoko de faire la vidéo là. Les gens vont dire de me quitter. qu'il faut me quitter? Qu'est-ce que c'est qu'il a dit? De le quitter, de divorcer. Qu'est-ce que tu attends? Il faut divorcer ou bien? Vous avez vu? Donc c'est ça. Il y a d'autres sujets qu'Allah nous assiste. Qu'on va venir dessus. Qu'on va vous expliquer. Nous, vous nos frères. Vous nos frères. Faites très très attention aux femmes. Le péché là. Le péché. D'une femme. Qui a souffert avec toi. Qui a souffert pour toi. Que tu n'imaginais même pas avoir comme épouse. Il faut faire attention. On sait jamais. Surtout que la femme ne dit pas qu'elle ne veut pas avoir les enfants ou l'enfant ou quoi. Non. Quelqu'un peut quitter l'Occident ou un autre pays. Tu laisses ta femme, tu arrives en Guinée, tu envoies la photo que tu as en Guinée. Allah Quelqu'un peut faire ça? La dame dit que elle n'a même pas pu expliquer ça à quelqu'un. Elle a expliqué seulement à son père. Tellement elle avait honte. Qu'elle ne pouvait même pas pleurer. Les larmes ne pouvaient pas sortir. J'ai dit oui. Je comprends. Les larmes ne peuvent pas sortir. Les larmes sont, sont devenues secs, quoi. Tellement elle est dépassée. Elle me dit ce qu'il a dépassé dans l'affaire là. Qu'est-ce que cet homme <rire> Qu'est-ce que cet homme est capable de, de, de lui cacher et de lui faire? Qu'est-ce que l'homme-là est capable de lui cacher et de lui faire? Je dis effectivement, ça, ça fait peur. S'il si s'est déplacé jusqu'à arriver en Guinée là-bas, toute la journée, tu appelles. De temps en temps, il décroche, de temps en temps, il, il déconnecte. Jusqu'à arriver là-bas. Il envoie une photo, puis il est en Guinée. Donc, euh, c'était tout pour aujourd'hui. Qu'Allah nous assiste, qu'il nous aide. C'est le meilleur des guides. Qu'il juge tout un chacun en fonction de ce que tu as au fond de ton cœur. Si tu vois, j'ai une copine qui m'a dit un jour, elle n'est pas guinéenne. Elle aime m'appeler ma puce. Elle dit ma puce. Elle dit, si tu vois un être humain dans un certain problème, Laisse-le là où il est. Voilà. C'est pourquoi il faut toujours attendre que l'homme te cherche en mariage. Même si tu l'aimes, attention que les parents vérifient qu'elle a le tout-puissant juge nécessaire. Amina. Tout à fait. Tout à, la fille a trop forcé, peut-être. Peut-être qu'elle a trop forcé. C'est possible. Mais c'est méchant, ça. Moi, je trouve ça méchant. La dame est dans l'embarras et ceux que les opposent sont en famille à leur union. N'étaient-ils euh, pas plus nombreux que ceux qui étaient pour plus, plus, plus, plus ou moins Abdul Boubadé? Dites-la de divorcer. Je suis prêt à la marier. Elle est une bonne femme et exceptionnelle. Tant qu'elle reste, elle souffrira et souffrira encore. Que Dieu vienne. À son secours oui je pense que ça va pas s'arrêter il n'y a pas de respect il n'y a pas de respect tu mais dire à... ils vont regarder la vidéo certainement la dame va regarder elle dit que son mari aussi me suit de temps en temps mais je peux pas lui dire de divorcer quand même mais elle va lire les commentaires je lis ici quoi elle entend elle va entendre et puis non pas du tout ça dépend comment ils se sont rencontrés hmm. d'accord c'est à dire je n'ai pas compris tout ce que tu viens tu dire là de ne pas divorcer ou bien de divorcer qu'est-ce qui dépend de comment ils se sont rencontrés ils se sont rencontrés et il l'a épousé il a demandé sa main, il l'a épousé normalement comme on épouse quelqu'un mariage religieux il n'y a pas de civil vous voyez quand il n'y a pas de civil aussi c'est méchant je trouve ça la dame est dans l'embarras en fait elle est piégée elle est piégée. Elle se retrouve dans un, dans un cercle vicieux. Ça s'est refermé sur elle. C'est très méchant. C'est très méchant. Oui. Il se dit, elle ne peut pas partir. Si elle part, elle aura honte de sa famille. Donc, elle va accepter tout ce que je vais faire. C'est méchant, ça. Hein? Mmh. Au lieu de, de, de prendre, ce, comme tu dis, une femme exceptionnelle comme ça. Tu vas au pays. Tu ne lui dis pas. Allah Tu reviens. Tu négocies ça encore. Elle est là. Et mon frère, ce que tu cherches, tu auras fait où? Allah te répondra. Dieu est pour nous tous. Allah, lui, Allah répond toujours. Il lui répondra. Certainement. Allah va amener le bonheur. Il met dans ta main. Le jour que tu vas perdre. En tout cas, ce genre de femme-là, si l'histoire est vraie, ce genre de femme-là, je ne peux pas dire que ça n'existe pas. Ha? Mais c'est rare. C'est rare. Quel courage Quelqu'un que tu as épousé, yeah. il y a des gens qui sont courageux ah, hein? En tout cas, il n'a pas peur de la perdre. Ça, c'est clair. Il s'en fout. Ça veut dire que si elle veut divorcer, elle n'a qu'à partir. Moi, je m'en fous, c'est ça Parce qu'il est sûr qu'elle ne partira pas. Selon lui, elle ne partira pas. La honte, là. La dame ne va pas prendre la honte, là. Tu sais, certaines femmes aiment les hommes qui ne les aiment pas. Oui et oublie ceux qui les aiment. Elles mettent le plaisir à la place de l'amour. Tout à fait. Oui. Il y a quelque chose qui l'empêche. Est-ce qu'il n'y a pas eu plusieurs protestants de leur union dans sa propre famille? Tout à fait. Mais c'est ce que je dis, eh, Soumauro Kanti. C'est ce que j'étais en train de te dire. Les protestants là, le monsieur doit se dire que la dame va avoir honte si elle quitte là-bas. Vous comprenez non? Voilà. Et puis, il ne présente pas d'excuse, go. Il l'insulte bien. Il paraît. Il l'insulte Ah oui. Très bien même. Qu'elle a même dit une fois même que qu'elle est chienne. Que toi, chien, là, je vais te trouver là-bas. Oui? J'ai dit, hé, hé, Trop, trop d'histoires même. Trop de petites histoires qu'elle laisse passer. Trop de petites histoires qu'elle laisse passer. Trop de petites histoires qu'elle laisse passer. Mais le deux là, elle dit qu'elle va vraiment, vraiment, vraiment réfléchir. Parce que c'est un cercle vicieux. Ce genre de truc, tu vas rester dans ça dans 10, 15, 20 ans quoi. 10, 15, 20 ans, ça ne changera pas. À mon avis, hein, mais c'est elle-là qui change les gens. Mais c'est ce qu'on te dit. Que pourquoi elle est toujours dans le mariage? Elle est toujours dans le mariage parce que l'homme-là pense que comme il y a eu trop de protestants, elle va finir par partir. Voilà, c'est ce qu'il veut. Il veut qu'elle parte d'elle-même. Elle va finir par partir. Il se dit qu'elle ne partira jamais. Parce que les protestants dont tu parles dans la famille, là, les gens qui ont refusé là. Son moment de partir est arrivé. <rire> D'accord, ce mauvais capté. <rire> de dire à, à la femme de demander pardon au monsieur qui courait derrière elle, c'est lui son mari. Elle a dû laisser quelqu'un d'autre pour se marier à celui-là. C'est possible. C'est possible. Les hommes ne connaissent pas les bonnes femmes. C'est dommage. C'est dommage et c'est malheureux. Sinon, toi, qu'est-ce qui peut même... Ah, d'accord, ok. Inchallah. Je vous tiendrai au courant. Je vous tiendrai au courant, Inchallah. Qu'elle fasse beaucoup de prières et beaucoup d'invocations. C'est possible, c'est possible, oui c'est possible. Il y a des gens qui sont ingrats, il y a des gens qui sont ingrats. Quand tu vois un être humain en position de faiblesse, moi là, je suis un être humain, tu me vois en position de faiblesse et tu me vois en position de force, il se peut que je n'ai pas le même comportement. Ah, son mari aime toujours la maman de son fils. C'est possible? Possible? C'est possible, c'est impossible et c'est possible. Ça, ça dépend, j'en sais rien. Ce que je veux dire, un être humain dans une situation de position de force, la même personne, la même personne en position de faiblesse ou en position de force, vice-versa, ce n'est pas la même personne. La dame dit qu'elle est très, très, très, très dépassée. Très, très déçue. Elle dit que moi, je ne dis rien à mon mari. Une décision et qu'il change. C'est possible aussi. L'affaire d'enfants aussi, c'est possible. Mais tout ça, c'est méchant. Tout ça, c'est méchant. Non, mais parce que ça commence à aller. C'est comme s'il était parti voir la famille là. Pantalon déchiré. L'amour suit celui qui le fuit et fuit celui qui le suit. Sache que quand la femme là va le quitter, il mordra ses doigts et elle dira Alhamdoulilah un jour, crois-moi, ma soeur. Oui, j'y crois. Oui. C'est méchant, oui, très méchant. C'est méchant. Je trouve, mé Je trouve ça méchant. En tout cas, moi, je n'ai jamais entendu ça. Hmm. Je n'ai jamais entendu ce genre d'histoire. Et puis, on est avec des, des gens modernes quand même. Ce n'est pas des vieux. Ce n'est pas l'âge de nos papas ou de nos mamans. C'est notre génération. Donc, euh, quand quelqu'un te respecte, il faut respecter la personne. Tu te dis dans ce genre de situation, si la, la, la sœur le mari de ma soeur fait ça à ma soeur. Ils se déplacent. Ils sont, ils sont au Sénégal ou bien au Mali ou au Burkina ou au Bénin, n'importe quel pays. Le mari de ma soeur quitte sa, quitte sa soeur. Elle a montré à son mari qu'elle aime trop. Elle doit être forte et brave. Elle est très forte. Elle, est, elle a beaucoup pleuré aujourd'hui. Beaucoup. Beaucoup. Elle est très forte, oui. Je lui ai dit, j'ai dit, c'est vrai. Elle dit oui que c'est vrai. Elle dit que c'est vrai. Kenavo, Kenavo, Kenavo. Le faux breton. Envoie-moi des crêpes. Comment tu vas, mon frère? J'espère que tu vas bien. J'ai changé de téléphone, perdu un peu quelques numéros. C'est un peu embêtant. Oui, c'est une, une, une brave dame. Malheureusement, malheureusement, les gens ne connaissent pas les valeurs, la valeur de ce genre de femme. Oui. il se dit qu'elle ne va pas partir parce que les gens vont gâter son nom, sa famille avait refusé ou sa famille avait eu des petits problèmes, ils vont gâter son nom. Quoi, quoi, c'est à dire, retourner tout. Retourner tout à sa propre faveur, quoi. Hmm. Sinon, ta femme, tu vas la négocier, même si tu la frappes ou quoi. Tu t'accompagnes à l'aéroport forcé. Ou en tout cas, tu dis, moi, je suis parti, hein. Mais un monsieur ferme son téléphone. Il, il, il, de temps en temps, il ouvre, il est en Guinée là-bas. Hein? Mais tu fais ça dans, à cette... Non, c'est dire que tu ne veux pas de la femme ça veut dire mais on peut pas dire ça à quelqu'un on peut pas on peut pas gâter le mariage de quelqu'un mais c'est ce que ça veut dire que tu ne veux pas d'un enfant tu une femme qui n'a pas d'enfant le défaut ne vient pas d'elle ou même si ça vient d'elle peu importe brusquement toi tes enfants veulent te voir brusquement depuis des années eux ils t'ont pas vu eux ils veulent pas te voir Puis, elle est forte émotionnellement oui Émotionnellement, oui. Elle dit que quand elle a vu la photo, 2h ou 3h du matin, quand elle a vu la photo du monsieur en Guinée, c'est vraiment la Guinée, qu'elle n'a rien fait. Elle a posé la, le téléphone. que Là où elle était, elle ne savait même pas. Hum. Au lieu de présenter des excuses. C'est-à-dire, comment présenter les excuses même? Comment faire ça même? Pourquoi même faire ça? C'est à dire qu'elle veuille qu'elle veuille pas, qu'elle le veuille ou non. Tu dis moi je m'en vais. Tu dis moi je m'en vais. La dame n'a pas d'enfant. Tu dis moi je m'en vais. En tout cas je vais aller voir ma famille. Si tu n'es pas content c'est ton problème mais je vais partir. Mais partir après envoyer la photo. <rire> Ce genre d'homme là. Dis-toi ma fille. Est mariée à un monsieur. Le monsieur là voyage, il ne lui dit pas, il est parti, sans dire à sa fille, à ma fille, à moi qui s'en va, ma fille ou ma soeur, ma petite soeur ou ma grande soeur, son mari lui fait ça. Je vais réagir comment? Parce qu'il faut se mettre à sa place à la, et à la place de l'autre. Comme la femme là n'est pas importante, il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'amour. Mais tes soeurs et tes filles, par exemple, tu mets à leur place. Ou bien même ta mère. Ah, ma mère s'est remariée à un autre homme. Si l'homme là voyage de pays à pays, de leur pays là où ils sont, il va dans un, leur pays d'origine. Il cache sa maman. Arrivé là-bas, il envoie seulement la photo. Et puis, dit que si la fille veut divorcer, la dame veut divorcer, d'envoyer les colas, que lui ne va pas envoyer les colas. C'est-à-dire c'est un cercle vicieux, c'est méchant, c'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Mais comme vous dites, le jour qu'il va perdre la femme, là, c'est Allah qui va faire ça. Il sait faire des choses. Ce n'est pas parce que la femme va partir ou bien elle est prête. Non. Allah sait ce qu'il fait. Il sait comment il fait. C'est là maintenant, il va essayer, un peu essayer de faire ça à une autre femme. Allah va croire. C'est là qu'on va comprendre qu'il y a femmes et femmes. Il y a des femmes qui sont créées pour le foyer. C'est où Il y a des femmes qui sont créées pour le foyer. Mais malheureusement, les rares personnes comme ça, là aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Et celles qui sont là, c'est ça, la souffrance là. Sinon, celle-là, là, doit être une princesse, une reine sur la tête de son mari. Vous avez hein? Vous avez vu, Allah, il ne fait rien pour rien. Il a donné d'abord un peu, un peu à l'homme. Un peu seulement, pas beaucoup, hein? Un peu. Mais le jour que lui sera millionnaire, hein? En euro ou bien en dollar. Comment ils vont faire? Hein? Ils vont faire comment? Ah, c'est une femme de foyer, Fio? Arrête l'histoire, ça me fait mal au cœur. D'accord, on va arrêter. Wallah c'est une femme à foyer. Et recanté, Mon frère, il y a plein d'histoires comme ça. La dame que je vous dis, qu'elle m'a dit que quand tu trouves quelqu'un dans un problème, de, la laisser là, de le laisser là-bas. C'est une dame que je connais très très bien depuis très très longtemps. Ça aussi, ça va vous faire mal. Son premier mariage, c'était avec un Français, Français de souche. Elle a eu une fille là-bas. Elle a divorcé. Elle s'est mariée à quelqu'un de son pays. Ce n'est pas des Guinéens. Eux, là, ils ne sont pas Guinéens. Elle a tout fait pour la maman de son mari, là. La maman de son mari, là, l'aimait tellement. Son mari, là, l'a fatigué, fatigué, fatigué, fatigué, fatigué. Il a commencé même à la frapper. Une femme de foyer aussi, comme pas possible. Finalement, elle a divorcé. Parce que l'homme dit que, toi, tu vas partir où? Un divorce, deux divorces. C'est la méchanceté. La maman du monsieur, jusqu'à aujourd'hui, il maudit son fils. Il dit à son fils, la dame, là, moi, je suis au village c'est un pays africain. Tu vas porter plainte contre son mari chez Dieu. <rire> D'accord, bonne plainte là-bas. La vieille dit à son fils que moi je suis au village ici. Celle qui m'a amené au congélateur, je vais boire au glacé C'est la femme là. Elle a voté un budget. Dire à son mari tous les mois, il faut envoyer ça forcer à la, dame, à la vieille acheter le minimum, frigidaire, télé, le minimum, au moins, pour qu'elle vive dignement. Quand il a fait le problème à la fille, le monsieur, ta mère lui a dit si tu divorces la fille, là. tu vas regretter toute ta vie. Et il est dans ça aujourd'hui. La fille s'est remariée, elle-même s'est remariée en français en Corée, elle a un enfant, un autre enfant, encore un garçon. Donc, euh, moi, je ne vois pas pourquoi les gens font ce genre de méchanceté. Pour comprendre quelque chose, si c'est bon ou si c'est pas bon. Mets-toi à la place de la personne. Surtout que tu vois que la fille est dans une position délicate. Et la famille, la fille dit que sa famille lui a dit. Que l'homme là va te faire honte. Il y a certaines personnes, pas toute la famille. Il y a certaines personnes qui lui ont dit. Que tu vas regretter le mariage là. Pour qui tu es en train de nous combattre là. Tu vas pleurer comme ça. Que tu verras. Elle dit, donc, c'est à cause de ça, lui, me bloque. Parce que si je quitte là-bas, là vont se moquer de moi. Mais comme vous dites, là, arrive à un moment donné, on supporte ce qui est supportable Aucun commentaire n'a dit ici que l'homme-là aime la femme-là par son comportement. Aucun commentaire n'a dit ici que l'homme-là respecte cette femme-là par son comportement. Par son comportement, en tout cas. Donc, euh, Carla nous aide. Carla paye chacun de son salaire que Allah récompense chacun de son salaire parce que c'est lui seul qui sait la vérité. Nous là, on est des menteurs. On dit comme c'est bon pour nous là. C'est comme ça on dit. On ne peut pas être faire son propre truc, dire la vérité ou quoi. Non. Voilà. Il y a la soeur Kamal qui m'a envoyé un doigt là aujourd'hui. Elle m'envoie des doigts tous les jours. <rire> les doigts, les, les, les hadiths et tout. C'est écrit, je pensais qu'on disait un doigt. Mais c'est écrit ici, une. Bon, peu importe. Une belle doigt pour toi, ma chère soeur musulmane. Qu'Allah te suive tout au long de ta vie et te garde une place au paradis. Qu'Allah te donne l'esprit de Hawa, la pureté de Mariam la foi d'Asia, la beauté de Sarah, l'amour de Hadija, l'affection et la connaissance de Aïcha et la bénédiction d'être parmi elles au paradis. Amin Allah, Elle m'a envoyé ça aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé. Elle m'envoie beaucoup de trucs tous les jours. Il y en a un autre là. Euh... Lors, Lorsqu'un malheur nous touche, Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Oh Allah, accorde-moi une rétribution dans mon malheur et remplace-moi ce que j'ai perdu par quelque chose de meilleur. C'est elle qui m'a tout. Elle m'envoie beaucoup de trucs. Donc, qu'Allah nous aide, comme on dit là, qu'on soit parmi ces bonnes personnes, parmi ces bonnes femmes-là du paradis, c'est le plus important, c'est l'essentiel. Ceux qui ont des femmes qui sont un peu comme ça, alhamdulillah pour vous, respectez-les, gardez-les, parce que <rire> ça, c'est un gaz rare. Une espèce en voie de disparition. Ça là, non. j'ai jamais vu ça. Et puis quand la dame lui dit que aucune femme ne peut accepter. C'est-à-dire qu'elle que elle, n'a qu'à partir seulement. Elle va voir si une autre peut accepter. Ça, ce n'est pas son problème. Elle, elle, elle n'a qu'à partir. D'ailleurs, pourquoi elle ne parle pas? Que si madame Sissoko fait les commentaires, la vidéo-là, que tu vas voir dans les commentaires, tout le monde va dire, elle n'a qu'à partir, elle n'a qu'à partir. Qu que comme ça, tu vas partir. Voilà, mm -hmm. <rire> je suis désolée. Hein? À bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous assiste, qu'Allah fasse ce qui est le mieux pour tout un chacun de nous. Les sœurs qui sont dans ce genre de situation, qu'Allah fasse ce qui est le mieux pour vous, qu'Allah vous aide, Il y a des trucs, quelquefois, tu tiens à ça, c'est pas bon. Allah se le sait. Il y a des trucs aussi, Allah te teste. Ça, il se peut que ce soit un test aussi. Voilà, il se peut que ce soit aussi un test. Maintenant, l'homme là, c'est lui qui sait. Allah va le récompenser. La femme là aussi. Allah va la récompenser. Allah se sait la vérité entre les deux. Mais ce que nous allons dire en conclusion, ce n'est pas la façon de traiter une femme. Même ta copine. Copain-copine seulement. Copain-copine. Tu vois, tu dis pas ta copine. Et elle peut te laisser pour ça. À plus forte raison, celle que tu as épousée. Ah, c'est un peu difficile à expliquer. J'espère que c'est une histoire qui n'est même pas vraie. J'espère que c'est faux. Mais apparemment, ça a l'air d'être vrai qu'Allah nous assiste, qu'il nous guide. Voilà, donc euh, à bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah détruise tous les symboles sataniques et les représentants du shaitan à travers le monde, principalement en Guinée. Qu'il nous renforce la foi, qu'il renforce la foi pour nos sœurs, qu'il leur donne encore plus la foi et que dans le mariage, c'est pas toute chose qu'on va accepter. Ce n'est pas toute chose qu'on accepte. On accepte l'acceptable. Quand c'est inacceptable. Et quand tu vois qu'il n'y a pas de respect, eh, par exemple, cette femme-là. Eh, eh, comment on appelle ça? La maman de cet enfant-là. Est-ce qu'elle elle peut respecter cette femme-là? Allah sur le sait. Donc, c'est ça, à bientôt, Inch'Allah. Merci pour les partages et pour les commentaires. Et qu'Allah nous assiste. Au revoir. Merci.